Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller au tir à l'arc pour la première fois de mon petit frère qui est juste derrière. Si vous me suivez sur YouTube, il y a mon petit frère qui fait du tir à l'arc depuis euh, ça fait 3 ans là. Étant donné qu'il a un bon niveau, du coup, il va continuer à faire le tir à l'arc dans un club mais aussi en université pour pouvoir faire les championnats de France universitaires et aussi les autres championnats bah, régionaux et nationaux différents de l'université. Donc là, du coup, euh, c'est la première fois et on se dirige à son club. Allez, à tout de suite. C'est la première fois que tu tires en salle, sonin Ouais, c'est la première fois. Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a strive Survival <laughs> now Ça y est, les amis, on a terminé. Et là, c'est le soir et il fait nuit. <rire> <rire> bah, oui, il fait nuit. Ouais. En fait, le soir, il fait noir, c'est ça Non, mais bonsoir. Alors, c'était top Ouais, c'était top. T'as aimé Ouais. Ils a l'air sympa en plus, hein. Super cool Renoué c'est une championne Elle est championne de France Elle est bâtie de l'équipe de France Ah ouais, il y a du niveau hein Ah bah oui, c'était super top Avec le petit sac là Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite image de Tirala N'oubliez pas de liker cette vidéo là, de mettre un commentaire aussi Bisous Là on est en train d'attendre le tram et c'est dans... dans deux minutes Il est 22h30 Sauvine peut-être si tu essaies de faire le pouce il va s'arrêter. Non il veut pas Nana Le prochain les amis c'est dans 15 minutes le truc. On va attendre 15 minutes là. Bon bah ok alors. Bon les amis, là on est au McDo. Je dois choisir. Donc j'ai pris un Big Mac. Je prends soit les frites, soit la salade. Je prends quoi Bon les salades. Allez, je suis bien là. Ah, bah oui, la petite sauce évidemment. Euh, je crois que je vais prendre... Comme boisson. Non, je vais prendre du... Voilà les amis, ce soir c'est McDo. J'ai pris la petite salade. Je voulais trop manger du McDo. Yes. Alors, moi c'était... J'ai pris un Big Mac. Classique quoi. Bon appétit les amis et on se retrouve juste après avant d'aller dormir. Allez bisous ah, Voilà les amis, on a fini de manger. Là il est, quelle heure il est Il est voilà, il est minuit ici. D'abord on va aller se doucher, ensuite euh, on va aller dormir parce que demain on doit se lever hyper tôt, genre 6h du matin parce qu'on va aller à Perpignan, yes D'ailleurs si vous voulez voir les stories de Perpignan, n'hésitez pas d'aller voir euh, sur mon Insta Story. Juste là, diligenté Voilà, je vais mettre toutes mes stories ici cette fois-ci Voilà, je vais finir la vidéo maintenant N'oubliez pas de liker la vidéo De me laisser aussi un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là Et surtout de ma précédente vidéo Voilà, j'aimerais bien avoir euh, votre retour euh, J'adore faire les covers Enfin, j'en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne Mais j'aimerais en faire plus si vous aimez bien N'hésitez pas à me dire en commentaire Je souhaitais aussi vous remercier pour tout votre soutien Pour tous vos commentaires que vous faites à chaque fois sous mes vidéos Ou que vous m'envoyez en story sur Instagram Ça me ça me touche énormément donc euh, merci pour tout ce que vous faites. Plein de belles aventures vont continuer. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et d'activer aussi la petite cloche sous la vidéo pour, euh, voilà, pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Surtout en ce moment, je bombarde. Je vais sortir plein de vidéos, donc euh, je compte sur vous. Sinon, bah, je vous fais de très très gros bisous et merci encore une fois. Ça me touche beaucoup. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire maururu nana et à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bisous. We got this bottle of champagne to ourselves Drink all we won't forget better